Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous parlais d'une plante remarquable en provenance de cette merveilleuse forêt d'Amazonie. Il s'agit du Copaiba ou Copaicera, une des plantes aromatiques que j'ai eu le plaisir de découvrir lors de mon premier voyage en Amazonie il y a de cela de nombreuses années. Je vais commencer par vous en donner quelques détails, mais vous pourrez, si cela vous intéresse, euh, trouver les autres plantes d'Amazonie dans mon livre « Fabuleuse Amazonie, ces plantes et l'essentiel ». Le Copaifera ou baume de Copahu, également appelé baume amazonien de copaïba, le genre Copaifera comprend de nombreuses espèces proches, Copaifera reticulata, guyanensis, Multijuga, Langdorsfim, etc. Tout utilisé pour l'obtention de ce que l'on appelle le baume de Copaiba. On le trouve dans le nord de la forêt amazonienne, dans les états de Paris d'Amazonie. L'oléorésine est obtenue par incision de l'écorce de l'arbre qui se recueille dans des godets, comme pour la résine de pain maritime. L'huile essentielle de Copaiba et obtenu par distillation de leur résine, dans le but d'éliminer la résine à l'origine d'allergies. Donc il est très important d'acheter de l'huile essentielle de copripa distillée, ou mieux encore, bidistillée. Selon les espèces, le baume a une consistance variable. Le baume amazonien de la meilleure qualité est un liquide clair, légèrement résineux, de coloration légèrement brune, d'odeur boisée, acré, pénétrante, et de saveur amère. Les principaux constituants, l'huile essentielle, représentent 40 à 60% du môme. L'oléosine contient essentiellement des 16 terpènes, qui ont une action puissamment anti-inflammatoire et cicatrisante. Quelles sont ses propriétés Il est utilisé traditionnellement par les Indiens d'Amazonie, où il sert de base à de nombreuses préparations. Par voie -externe, externe, il est utilisé dans certaines dermatoses pour ses vertus antiseptiques, anti-inflammatoires et cicatrisantes. Il est surtout utilisé en onction antidouleur très utile dans les suites de chocs, rhumatisme, arthrose arthrite, en massage des articulations ou de la colonne vertébrale, mais aussi dans les foulures ou entorses légères, les tendinites et élongations musculaires. Dans ce cas, on l'associe à de l'huile essentielle de Golterie, mais également de Mentad Piperita pour l'effet vasoconstricteur et réfrigérant. Ces contre-indications, eh surtout éviter de l'appliquer sur des plaies ouvertes. Voilà, vous savez maintenant l'essentiel sur cette remarquable plante aromatique. Il faut savoir que l'utilisation de l'huile essentielle n'entraîne pas la destruction de l'arbre, bien au contraire c'est une manière de gérer écologiquement la forêt. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à la conseiller, et en faisant cela, eh bien, vous encouragez les paysans amazoniens à conserver les grands arbres de la forêt, qui non seulement sont une source d'oxygène et de captation de carbone, mais aussi qui leur permettent de vivre. Je vous dis maintenant à très bientôt pour notre vidéo.